Je m'appelle Raoua membre du Social Media Club de Tunisia Je suis Hamim, membre du Social Media Club de Tunisia Je vais vous parler de la Digital Marketing Club qui est l'initiative du Social Media Club de nous pour entrer le digital dans les universités de Tantounsel Call Pour le moment, j'ai 40 inscriptions dans des universités parmi 60 inscriptions au total J'ai aidé à la clinique d'étudiant et j'ai dans le club de digital marketing L'université de Théa, je vous invite à Le lien dans de la description de la vidéo. Merci beaucoup pour les écoles, que ce soit l'université de Théa, comme vous avez du marketing ou du digital, et les universités concernées par les clubs. Merci